Un truc de fou! Eh bien, bonsoir tout le monde, c'est Karamelv. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je fais un concours, un petit concours sur la chaîne. Donc, oui, d'abord, en commençant, il y en a qui vont me dire Ouais, mais pourquoi t'as toujours le même gilet? Qu'est-ce qui se passe? Tu changes pas tes habits ou quoi? Non, en fait, <rire> en fait, c'est que, par exemple, enfin, par exemple hier, j'ai pas porté ça. Tu vois, je porte pas, je fais pas le même gilet, mais c'est juste que, je sais pas, des fois, il y a des moments comme ça quand je suis en vidéo. Par exemple, quand je dois tourner une vidéo, comme par hasard. Je porte ce gilet là, tu vois. Mais sinon, non, je porte pas toujours le même gilet. Tu vois, c'est un hasard comme ça. Par exemple, je tourne une vidéo et comme par exemple, j'ai ce gilet là, tu vois. Alors, il y en a qui croient que je porte toujours les mêmes habits. Non, je porte pas toujours les mêmes habits. Bon, vrai, tu fais un gage avec un pote. Et en fait, mon gage, c'était quoi Mon gage, c'est de... Que, en fait, j'ai besoin de vous. Vous devez mettre le plus de dislikes sur toutes mes vidéos vous voyez sur toutes mes vidéos vous pouvez mettre le plus de dislikes que vous voulez donc il faut il faut que j'aie le plus de, plus de dislikes tu vois il faut que j'aie beaucoup de dislikes donc même même si vous avez des comptes et si par exemple, vous avez plusieurs comptes n'hésitez pas à dislike avec ces plusieurs comptes là en fait parce que c'est un gage avec mon pote tu vois et mon gage c'est de mettre d'avoir blessé euh, dislikes tu vois donc il me faut beaucoup de dislikes donc voilà, en gros, ça, c'est comme un concours, un concours comme ça. Donc je compte sur vous pour mettre des dislikes et pour voir de quoi vous êtes capable. Si vous êtes capable de mettre, de mettre beaucoup de dislikes, parce que si vous n'êtes pas capable de mettre des likes, vous êtes capable de mettre des dislikes, tu vois. Enfin, si, je sais bien que vous êtes capable de mettre des likes. En bref, je m'égare du sujet. Donc voilà, donc mettez des dislikes, les gars, sur toutes mes vidéos, toutes mes vidéos, dislikes, dislikes. Même pas un like, hein, même pas un like, dislikes. Ne vous inquiétez pas, les gars, ça ne va pas m'affecter. Vu que déjà, c'est moi qui vous dis de mettre des dislikes, tu vois, ça ne va pas m'affecter, tu vois. De, de des Justement c'est ça mon gage toi et j'ai envie de voir aussi de quoi vous êtes capable donc sur toutes mes vidéos dislike dislike dislike voilà tout c'est caramel vie je, je vais pas faire durer cette vidéo là pour pas qu'elle dure trop longtemps j'espère vous remets cette petite vidéo n'hésitez pas à partager à, à dislike cette vidéo à partager cette vidéo sur Facebook Twitter laissez un petit dislike qui peut être laisser vous abonner à cette chaîne pour savoir quoi sur là qui peut être le bas vous abonner à cette chaîne pour savoir quoi je suis, là. Non, bas, bon à quoi je suis là. prochaine vidéo tout en vous à caramel vie ciao les potos dislikez cette vidéo s'il vous plaît dislikez